Allez, voilà, arrivé sur la Titan désert. Grosse ambiance. L'accueil est incroyable. Yeah. Numéro 101. Ce sera mon numéro de dossard. Et là, bah, j'arrive dans le campement. Oh là là. Il fait très très chaud, effectivement. Petit matelas confort. qu'on va manger ouais, Voir ce qu'ils mange ici. Très gourmand. Des salades, du riz, pommes de terre, de la viande. good chef. C'est la Relaxarea. C'est Incroyable. Heureusement qu'il y a un petit vent et qu'il y a une petite brume parce que je sais pas comment il fait là mais 30 je pense. Ah, on a peut-être trouvé nos vélos là. OK, you can Thank you. Okay. Là, il est là le petit vélo. Le bike est prêt, il manque juste les pédales et le GPS. Expliquer la Titan désert, c'est 6 jours d'étape, plus de 600 km à faire dans le désert, dans les montagnes, la grosse température. C'est une compétition. Moi mon but c'est vraiment d'être en immersion dans une discipline que je connais pas du tout, c'est le cross country marathon. Et j'ai oublié de dire Ils annoncent aussi des tempêtes de sable Comme je viens de me prendre là Mur des champions Tiens il faut, il faut signer Moi je suis le 101 Et il y a quand même 520 participants Bah il y a des champions à mon avis Je les connais pas encore Mais je pense qu'il y a des champions là dedans Donc là j'aurai cette balise tout le temps accrochée sur, sur moi Sur mon sac à dos Pour appeler les secours Ou euh, si j'ai un problème mécanique je peux appeler voilà, Le but c'est de pas s'en servir Mais elle sera tout le temps accrochée à mon sac à dos Et Garmin m'a envoyé leur tout dernier GPS le Edge 840 solar solar ça veut dire qu'il va se recharger avec le soleil et autant vous dire qu'au maroc il y a beaucoup de soleil donc normalement j'aurai aucun problème d'autonomie cette semaine je le pose là je fais un quart de tour bim c'est fixé Nouveau écran tactile, écran couleur. Il va être surtout utile pour l'étape 3 et 4, qui est une étape 100% en autonomie. Il y en a même qui se lancent dans l'épreuve avec un fat bike. do with a fat bike. Yeah. Autant de bornes avec un vélo comme ça. Courageux, hein. Après une petite douche, direction briefing. Briefing pour nous informer de tout ce qui va se passer cette semaine sur la désert. comment vous rencontrerez le recorrido. Le recorrido, tous tenez les tracks. Go première étape, on a le droit à 3 litres d'eau. Donc, du coup, j'en ai mis dans le camelback et dans les gourdes ici. J'ai mis une petite boisson euh, isotonique histoire d'avoir un peu d'énergie pendant toute l'étape. Petit autocollant là qui me rappelle un peu le dénivelé et euh, tous les points importants de l'étape. Donc, on part sur 89 km, 2131 dénivelé positif. Ça va attaquer sévère dans la première côte là. Parti. Un petit peu en arrière pour la première étape Pour pas me faire embarquer par euh, les fous furieux On va voir, on va doser On y va tranquille aujourd'hui C'est parti On choisir son groupe pécable. Il part en solo parce que à la fin de cette ligne droite Ça part dans de la descente pas envie d'être bouchonné en descente Je pense que c'est clairement mon point fort ici voilà, ça bombarde là On va pas bien qu'on est sur un Ouh c'est parti en drift. Encore une petite descente. On est sur de la route là. Fibor, on en a fait un dixième. <rire> Parfait, là je suis dans les roues. On y est presque. Ça pique hein, parce qu'on est à 2200 mètres d'altitude. Allez, premier aviso et premier checkpoint c'est là. On va remettre un peu d'eau. C'est une petite pause. Hop. On est kilomètre 26 Et du coup il reste encore 67 bornes Allez go Là il y a un peu de descente Et après ça remonte direct C'est énorme Genre si mais c'est énorme On va pas tomber dans la descente un... Ouh, Ça glisse C'est un cross country on va pas oublier Hop, Hop J'avais oublié de débloquer les suspensions putain. Ça va mieux là Checkpoint On arrive au checkpoint Oh hola oh Yep. Tiens oh, gauche Sorry Là on fait de la borne Allez bah ben, on se retape la montée, là c'est moins marrant là Regardez ils sont là-haut, ça c'est moins rigolo ça ah, Le bonheur était court <coughs> Ouh, Je commence déjà à avoir des petites crampes euh, au quadrille là C'est de la glisse avec un cross les gars hein. oh, Dans le sable comme ça, ça fait flipper hein. Merci les crampons à l'avant, hein. j'ai bien fait Ouh, Le décor de dingue les gars J'essaie d'en profiter hein, en même temps En même temps de faire des drifts Je me fais peur Oh, C'est quoi ce truc Ah non faut pas passer dans l'eau là Oh là là Oh là là Vas-y vas-y Oh la galère Oh putain le boulet je suis tombé dans l'eau Allez bah ça repart trempé hein Coucou les chèvres Eh hey, coucou ça va Je commence à avoir euh, première crampe après de tomber dans l'eau là, ça m'a un peu séché. Je fais une petite pause pour une petite barre de céréales. La crampe elle est pas loin, on va doser l'effort. Le but c'est de terminer l'étape. Faire des pauses, on fera des pauses. Voilà, j'ai retrouvé un groupe du coup. On va se tirer un petit peu vers le haut là, ça va être bien. Bon, heureusement qu'elle est descentes pour rattraper. Hein. Ça me permet de remonter quelques places. Après dans chaque montée, je me fais rattraper. On joue au chat et à la souris là, avec la gueule derrière. Voilà. Voilà. Allez, là, c'est à partir de la route. On va se mettre dans les roues. Voilà, il va me faire le job là. Yeah, hey, check. Wouhou. Wouhou. <rire> Hop. Yeah. Vamos. C'est reparti. Je vais suivre mon pote Alejandro là. Ouf. Slide. Là, on arrive dans la gorge. puis à la rivière. C'est un peu plus sablonneux que tout à l'heure. De l'eau, du sable. Nickel pour la transmission. C'est un peu technique en plus. Moi j'aime bien. Je ne peux pas vraiment rouler super vite, il y a tellement de pierres là. Oups, là. Oh, ouais. C'est de l'aqua-bike. C'est officiel, je suis trempé. Ouah c'est profond là. Pour un canoë, hein. fallait me le dire là. On descend clairement la rivière là. Il n'y a plus de sentier. Il faut juste trouver des passages entre l'eau. Genre là. Ouah. On oh, est dans le sable mou là C'est galère Petite montée dans un village là Dernier ravitaillement il reste 20 km Ça commence vraiment à piquer sur les jambes C'est un faux plat montant interminable Après ça, ça va descendre Grande montée et après ce sera la fin Faut que je tienne au moins jusqu'à enfin, en gros tout là haut Et après ça va descendre oh Terminé les gars Ça y est première étape terminée Je suis éclaté J'ai une crampe qui est arrivée est Dans la dernière montée Maintenant je vais aller laver le vélo et manger Il y a encore 5 jours à faire comme ça je ah, pas si je vais tenir les gars. Oh, j'ai la tête qui tourne à moitié, je vais me poser un peu là. Je vais le laisser sécher avec ces 35 degrés du Maroc et j'irai mettre un peu de WD40 sur la chaîne pour lubrifier tout ça. Les chaussures, wow. le casque et les gants, parce que là, ils sont pleins de terre. Je crois que j'ai perdu du sel. Hein. Et du coup, si je regarde un petit peu les stats de mon Garmin, j'ai fait donc 4 h 51 minutes, 89 bornes, ce qui est plutôt pas mal. J'étais parti sur un 5 h pas mal, pas mal.